aujourd'hui je vais vous apprendre à vous suspendre avec une simple barre que vous installez dans un couloir. Donc il faut prendre cette barre de suspension à pas de vis. Vous vous fixez solidement de chaque côté, vous mettez un tir fond pour éviter que la barre ne descende brutalement par une Et voilà les trois mouvements que je vous conseille de pratiquer et que je pratique moi-même régulièrement minimum, toutes les heures, 15 secondes, 30 secondes, et tout le monde peut faire ça, dans toutes les entreprises, tous les bureaux, tous les ateliers, dans les cabinets de profession libérale il devrait y avoir une barre pour pouvoir se suspendre. Voilà, donc je vous montre les trois mouvements les plus faciles à faire, et ça prend en tout et pour tout, euh, même pas une minute, deux minutes à tout casser. Voilà, donc premier mouvement, vous, vous attrapez la barre, vous mettez les pieds contre la porte, voilà, donc là il y a une porte, donc vous mettez les pieds contre la porte et vous suspendez, vous vous laissez aller, vous étirez votre dos et vous laissez faire pendant une quinzaine de secondes, vous vous laissez aller complètement, les mains sont bien accrochées, les bras sont détendus, vous vous étirez, ça, ça, ça se fait tout seul, voilà, et vous relâchez et vous revenez. Deuxième mouvement, le même, mais au lieu d'avoir les jambes allongées, on plie les genoux comme si on voulait s'asseoir sur un siège. En fait, les genoux viennent contre la porte. Voilà, vous vous étirez, vous vous étirez et ça marche tout seul. Alors, si vous avez problème d'épaule, il ne faut pas le faire. Il faut faire le premier mouvement qui euh, permet hein, de euh, calculer, de modifier l'angle entre l'épaule et le, le tronc. Donc si vous avez problème d'épaule, premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est un petit peu plus dur parce que les épaules sont plus en extension. Voilà, voilà suffit. Et le troisième mouvement, euh, qui est à déconseiller aux personnes qui ont des problèmes sérieux d'épaule, des déchirures, des luxations, etc. Mais si vous n'avez pas de problème particulier, c'est un mouvement formidable qui non seulement allonge le corps interne, mais en plus corrige la syphose dorsale. Il hein, ouvre la cage thoracique et libère le plexus solaire. Donc voilà la technique, elle est extrêmement simple, on est là, on plie les genoux, voilà, on s'étire, on avance les pieds, voyez, et là on peut se suspendre et se balancer pour décontracter les muscles lombaires et décoapter les articulations vertébrales postérieures. Voilà, dans ces cas-là, les disques se détendent, se décompressent, voilà. les ligaments sont étirés légèrement, toute la colonne est soulagée. Mais on ne peut pas tenir très longtemps. Donc dans ce cas-là, on revient, on re, re et on repose. Et on peut repartir. On peut le faire deux, trois fois de suite. On peut faire en plus. Donc dans cette même position, faire des exercices abdominaux. On lève un genou, on maintient la position. Ça fait travailler les abdominaux côté gauche. On revient. Ici, là, ça fait travailler les abdominaux côté droit. On maintient. Et si déjà vous êtes bien rodé, vous pouvez faire les deux. Mais ne faites pas les deux d'un coup, faites un, deuxième, et vous maintenez. Et vous reposez, et vous reposez. Et vous faites la même chose, un, deux, et vous tenez. Alors vous ne tiendrez pas des heures, mais voilà. Donc euh, c'est une manière de lutter contre les problèmes liés à la sédentarité et notamment aux troubles squelettiques des personnes qui travaillent au bureau, ou dans des positions postées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous nous reverrons pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la suspension par les pieds. À bientôt